durant ces euh, huit mois de formation j'ai mis beaucoup de choses en place de façon progressive euh, que ce soit la communication non violente euh, la méditation que j'ai découvert c'est un concept j'y croyais pas forcément et aujourd'hui je, je, je pratique euh, euh, qui, qui m'aide beaucoup, qui m'apaise le fait de, de de mieux se connaître de mieux s'accepter euh, donc voilà beaucoup de, beaucoup de, de petites choses que, qui m'aident s'il y a un élément que je veux vraiment mettre en valeur, c'est l'importance de la, de la gratitude. Ce n'est pas quelque chose qui m'était forcément naturel, je l'exprimais de façon euh, parfois non verbale, euh, parfois très évasive, et euh, j'ai compris que c'est un outil qui est vraiment puissant, qui, euh, qui est très bénéfique pour la personne qui le reçoit, Et en fait c'est une forme de boomerang, quand on remercie les autres, quand on explique le, le pourquoi on le remercie, Très souvent, finalement, ça revient de façon très positive vers soi et c'est toujours agréable de, de sentir qu'on est apprécié, qu'on nous remercie pour telle ou telle raison. Et euh, voilà, j'ai appris la force de, de cet outil. Euh, L'idée, ce n'est pas d'en abuser. L'idée, c'est de le faire de façon honnête, juste et, euh, et pondéré. En un mot, euh, épanouissement. Épanouissement euh, dans le cercle familial, dans le cercle amical, dans le cercle professionnel. Je m'accepte beaucoup mieux. Je comprends mieux l'approche des autres. Il euh, y a peut-être une approche psychologique aussi que, que, que je mettais trop de, trop de côté. Le, beaucoup d'outils beaucoup qui finalement euh, nous permettent de nous épanouir, euh, d'être plus sereins et, euh, et d'avancer euh, vers un futur radieux. <rire>